L'économie symbiotique, c'est une théorie intégrative des nouvelles logiques économiques et productives qui ont émergé ces 40 dernières années. En fait, elle parle de l'existant et elle montre que ces différentes logiques fonctionnent sur des principes communs et qu'elles sont apparues de façon non concertée, mais qu'en fait, elles forment ensemble, fédérées, une nouvelle économie complètement cohérente. Et quand elles obéissent à ces principes, elles, elles permettent de coupler l'activité humaine avec la régénération des écosystèmes et des liens sociaux parce que vous produisez, vous régénérez les écosystèmes, vous régénérez les liens sociaux. Ce qui est une, une, une, une vision complètement nouvelle de l'économie, puisque ça devient une vision positive. Et on pourrait la synthétiser en ces trois grandes révolutions économiques finalement qui ont eu lieu euh, ces 40 dernières années. C'est l'apparition euh, de l'économie circulaire qui cherche à vraiment rendre plus efficiente l'utilisation de la matière avec des boucles de réutilisation de plus en plus performantes. Et ça concerne nos machines. Euh, C'est l'économie aussi l'arrivée du père à père qui, elle, révolutionne notre façon de faire société, notre façon de produire et qui, met, qui permet de produire l'intelligence collective humaine. Donc ça, c'est le volet humain social. Et c'est toutes les nouvelles technologies de production extrêmement efficientes qui sont apparues à partir de l'intelligence du vivant. Où maintenant on sait épurer nos déchets, on sait infiltrer les eaux, on sait produire de façon intensive et écologique notre nourriture en utilisant l'intelligence du vivant. Donc c'est la réunion finalement de ces trois intelligences de, des services rendus par les machines, des services rendus par l'écosystème humain, des services rendus par les écosystèmes vivants qui rentrent en symbiose et qui font des synergies qui permettent d'arriver à une économie absolument radicalement innovante dans son efficacité. Le rôle que pourrait avoir cette nouvelle économie rassemblée et qui devient symbiotique avant 2030, c'est difficile de le dire parce que on est, euh, on est dans une période où je crois qu'il est difficile de, de, de prévoir ce qui, euh, comment les populations en fait, vont, se, vont, vont se comporter, parce que les crises sont de plus en plus importantes, les populations deviennent de plus en plus précaires, elles ont, elles ont un besoin de sécurité, et, euh, et, euh, et de l'autre côté, il y a toute cette innovation qui monte, mais qui monte aussi souvent des lieux les plus, euh, où, les plus en déprise économique, et où tout à coup, les, les, les les gens cherchent des logiques et euh, des nouvelles logiques. Et lorsqu'ils se rassemblent, euh, on a vraiment une économie symbiotique qui se, qui, se met, euh, qui se met en place. On le voit dans les villes en transition, on le voit dans la permaculture. Et ça dépendra selon moi de la faculté à pouvoir faire sans ces faire, mais à pouvoir le montrer et à pouvoir le démontrer pour convaincre et que l'ensemble de la population et des entreprises aient envie de passer à ces nouveaux modèles. Après cet an de recherche, euh, je me rends compte que finalement, cette nouvelle économie qui apparaît, c'est une économie de l'intelligence. Qu'est-ce qu'elle fait elle, elle réussit à faire exprimer toute l'intelligence qu'a le vivant, qu'il a développée depuis 3,5 milliards d'années. 3,5 milliards d'années de recherche et développement. Donc, on est cuit d'emblée de, pour euh, assurer ses fonctions qui sont les mêmes finalement que nos sociétés. Comment avoir une eau toujours propre Comment s'abriter euh, des, des hautes températures, des basses températures Comment euh, se nourrir Comment se reproduire Comment, euh, comment assurer des, des flux euh, entre nous, euh, entre les espèces, pour pouvoir euh, faire toutes ces fonctions dont je viens de parler Donc, le vivant a une intelligence technique extrêmement élevée et qu'on commence enfin à en reconnaître. Ça, c'est nouveau dans nos sociétés. Et finalement, l'être humain qui fait partie du vivant, et donc qui a aussi ses besoins, lui, il a une intelligence spécifique qui est très particulière, qui est celle de pouvoir concevoir. Et ce qu'on voit dans ces nouveaux modèles, finalement, c'est que l'être humain, utilise sa puissance de conception, sa puissance d'organisation pour mettre en lien pour, pour, pour réaliser quelque chose en une semaine. Par exemple, vous pouvez faire une, un bassin d'épuration, de, de, de, euh, euh, des eaux usées, euh, aller en, en, en quelques semaines ou quelques mois. et ce que le, la nature seule, aurait mis un temps infini à faire. Et donc, finalement, notre rôle dans cette nouvelle économie, c'est d'être un catalyseur. Ces molécules qui sont bien connues, des chimistes, des biologistes, qui savent en fait rassembler et faire une réaction qui aurait mis, sinon, un temps infini à se faire. Et on est, dans cette nouvelle économie, on est comme un catalyseur, grâce à notre intelligence propre, de l'intelligence qu'il y a autour de nous, et c'est pourquoi d'ailleurs, quand on, on produit, on régénère, parce qu'on on devient un facteur catalyseur de la puissance du vivant. Et pour moi, euh, ça ouvre probablement des portes philosophiques et de développement de nos sociétés et de, de nos économies, mais, mais vraiment de nos sociétés radicalement nouvelles. C'est probablement une nouvelle voie pour l'humanité si elle se conçoit comme en effet un catalyseur de l'intelligence de, de qui, qui existe autour d'elle. Mais c'est une pensée qui existe chez les, les, les sociétés tribales indigènes. Quand, par exemple, vous avez, euh, quand on passe à des solutions épuratoires, au lieu de faire une grosse station d'épuration, vous amenez euh, du sable, de je ne sais où, euh, les, le métal pour faire les armatures métalliques que vous avez dû extraire, transporter, etc., à travers toute la planète, et donc toute... Les, les, les écosystèmes impactés pour ça, les machines qu'il a fallu produire pour cela, quand vous la faites en solution végétale, eh bien, vous avez compris les apports des joncs, des bambous pour faire une première euh, épuration euh, grâce aux microbes qui euh, sur leurs racines, puis euh, des iris, puis des nénuphars pour obtenir une épuration la plus, euh, euh, la plus fine possible. Et à la fin, vous avez une eau de qualité, haute de baignade. Certains Arrive même à une qualité eau potable. Mais c'est une eau qui est propre et riche en nutriments. Voilà. Ça, vous pouvez le faire sur un bassin, il suffit de 1 à 3 mètres carrés pour épurer les eaux usées, hein, toilettes comprises, d'un habit habitant. Donc, c'est très très peu. Pour un immeuble de 30 habitants, vous avez besoin de 90 mètres carrés de jardin. Donc, ce qui est rien. Lorsque cette eau produite qui est euh, épuré, vous pouvez par exemple l'associer à euh, de l'agriculture urbaine, en permaculture extrêmement productive, où là encore vous utilisez l'intelligence des écosystèmes en rassemblant les plantes qu'il faut pour qu'elles produisent euh, davantage ensemble. Eh bien, vous, vous associez un système d'épuration des déchets végétales, qui fait aussi un jardin, où les gens peuvent se retrouver, avec un, avec un écosystème de production de nourriture, qui là aussi, peut rassembler les gens et tout simplement parce que vous avez assemblé sur le même site des plantes qui ont ces fonctions particulières complémentaires. Les facteurs d'espoir c'est combien on voit que le monde a bougé. Euh, euh, ça fait 25 ans que je suis dans l'écologie maintenant et, et on voit vraiment qu'il euh, y a une vague de fond qui, euh, qui est très très forte et, et qu qui, qui n'a absolument rien à voir avec, euh, avec euh, ce que l'on pouvait voir il y a 25 ans. Où quand on parlait de ces choses-là, on, on criait vraiment dans le désert. Aujourd'hui, c'est une prise de conscience générale. On a innové. Et, euh, et maintenant, euh, depuis deux ans à peu près, toutes ces initiatives convergent. On comprend qu'on euh, eh euh, est en train de parler de la même chose et, et du coup, euh, on, on est en train de proposer vraiment, euh, je pense, un nouveau modèle cohérent. Et donc, si on arrive à se rassembler et, et à montrer cela, je pense qu'en effet, on, on pourrait euh, provoquer un mouvement euh, global et, euh, et qui pourrait être prêt pour 2030. Probablement. Il est en train de se faire en ce moment. Et, et même, même avant. On, on pourrait, je pense, devenir le standard, euh, la, se dire qu'en effet, c'est cette nouvelle économie largement avant cinq ans et commencer vraiment à la développer de façon massive pour résoudre les grands problèmes qui vont converger vers 2030. Et si on arrive à faire comprendre cette logique économique et à la crédibiliser avant 2020, il est probable qu'on l'aura assez développée avant 2030 pour pouvoir passer au-dessus de immense, des immenses crises qui, qui, qui, qui, qui agitent notre époque. Alors, je crois que c'est qu une économie très féminine, dans le sens où c'est elle elle est, est une économie qui s'intéresse à la fertilité. Euh, elle régénère la fertilité du milieu dont elle dépend. Donc, elle a ce côté féminin de la régénération et de la fertilité. Et elle a ce côté, on va dire, masculin de l'innovation et de, de, de, de, de, de la conquête de, de, de, de nouveaux de nouveau possibles. Et, et je crois en effet que... On le voit, la plupart des. En, en écologie, beaucoup de pionniers sont des pionnières. Le biomimétisme a été conceptualisé par une femme. Euh, moi, je suis en France, la première agence de développement durable a été, en France a été montée par une femme. Euh, les, euh, la, celle qui a montré que la symbiose était, était générale euh, dans le monde vivant, c'est une femme. Euh, la première qui a vraiment euh, réussi à alerter les consciences d'un point de vue sensitif et Esthétique, c'est Rachel Carson, hein, dans les années 60, le printemps, le printemps silencieux. Donc, on le voit déjà, <rire> cette révolution qui est en cours, mais c'est une douce révolution. Euh, elle, euh, elle est très féminine, les femmes y jouent une, une, une place immense. Oui.